Je m'appelle Daniel Linard, je suis sociologue du travail, je suis euh, directrice de recherche au mérite au C... émérite au CNRS et j'appartiens à un laboratoire euh, qui s'appelle le Crespa qui est associé à l'Université de Paris 8 et Paris 10 comme au CNRS. Au détour de, de multiples enquêtes de terrain que j'ai pu mener et au détour d'une certaine immersion dans, dans le milieu managérial, euh, j'ai cru pouvoir analyser un phénomène qui me semble bien intéressant, à savoir que l'humanisation à laquelle on assiste euh, du, du manage, par le management des situations de travail, euh, la volonté de miser sur euh, la subjectivité des salariés, sur leurs affects, sur leurs émotions, sur leurs besoins d'engagement dans le travail, euh, cachait en réalité une attaque en règle euh, des métiers, euh, de la professionnalité, des connaissances, de l'expérience, des savoirs des salariés. Et que ça rappelait par bien des côtés euh, la logique taylorienne euh, qui avait été mise en œuvre dans la première moitié du XXe siècle et qui pourtant, elle, se caractérisait par ce que tout le monde appelait une déshumanisation du travail. Donc voilà, l'idée c'était euh, cette sorte de... Euh, Paradoxe, euh, dérangeant euh, selon lequel euh, la, la logique taylorienne déshumanisante et la logique managériale contemporaine surhumanisante euh, se caractérisaient en fait par euh, une même logique de dépossession des salariés, de leurs connaissances, de leur savoir, puisque effectivement, euh, Taylor avait écrit que son ambition, c'était… Euh, de transférer les connaissances et les savoirs de la tête des ouvriers euh, vers les experts, les, euh, les bureaux euh, d'organisation euh, et de préparation du travail. Voilà. Donc ça c'est, je dirais, le, le point de départ de, de ce livre qui s'appelle « La comédie humaine du travail » que j'ai conçu en réalité comme une mise en perspective de cette logique tellorienne que j'analyse de près, dans son idéologie, dans ses pratiques, dans la façon dont elle a été perçue à l'époque par ses contemporains, d'un côté, et puis de l'autre, la logique managériale actuelle qui semble aux antipodes, parce qu'elle est liée à cette volonté d'humanisation, mais qui en réalité se situe dans une même logique d'expropriation des salariés de leur savoir parce que le, le, le fondement est le même, euh, l'objectif est le même, à savoir euh, la volonté de euh, neutraliser la capacité d'opposition euh, des salariés, euh, la, la, leur capacité à euh, contester les critères d'efficacité, de rentabilité, dans un cas euh, d'un capitalisme industriel euh, du temps de Taylor et dans le cas d'un capitalisme financier, à l'heure actuelle. Euh, je pense que cette, cette mise en perspective est importante parce qu'elle permet probablement de comprendre les raisons de la souffrance au travail, de ce qu'on appelle euh, la multiplication des risques psychosociaux, des, des formes de mal-être au travail euh, qui sont liées à cette attaque euh, de la professionnalité et de l'impossibilité dans laquelle les salariés se trouvent de maîtriser vraiment leur travail. Et d'être les bons professionnels qui souhaiteraient être. Euh, je pense que ce livre peut intéresser euh, les praticiens du monde du travail, euh, c'est-à-dire euh, les, les managers, euh, les, les salariés des ressources humaines, euh, les consultants, évidemment les syndicalistes et puis les salariés concernés. Euh, peut intéresser et, euh, aussi les étudiants en sciences sociales euh, et le monde de la recherche. Euh, intéressé par le travail.